Bonjour à tous, Alors je vais suivre l'initiative de Family Flow, une minute, une solution. Alors Pour moi, il est très important de faire du potager. Il faudrait qu'aux écoles primaires, on enseigne aux enfants de faire un potager, même si c'est dans un carré potager ou dans des pots sur un balcon. Mais Je trouve ça très important parce que ça permet d'enrichir son esprit et de s'évader. Je vais vous montrer un petit peu quelques extraits pour vous montrer un peu mon domaine du potager. Et à bientôt